Vous êtes poissonnier de profession Oui, c'est ça, oui. Déjà, je vous, bossez vous bossez dur. Vous bossez dur. Vous bossez dur. Oui. Ah. oui je, voyez, je, je voulais intervenir parce que je me suis levé... Je me suis levé cette nuit à 3h pour aller chercher ma palette aux entrepôts au Steck au Mans. Oui. Et j'ai pas pu la récupérer parce que les camions ont été bloqués sur Rennes. Hum. Donc j'ai une palette de 924 euros qui est là-bas. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux pas travailler. Euh, ça m'est déjà arrivé il y a 15 jours. J'ai perdu 700 euros de palette, J'ai perdu moitié à faire de la journée. Aujourd'hui, c'est ma boîte qui va couler, Jean-Jacques. J'en ai marre. C'est ma boîte qui va couler, Jean-Jacques. Bon. Mais je comprends, David. C'est pour ça que je disais ce que j'ai dit. C'est pour ça que je disais ce que j'ai dit juste avant la pub. Là. C'est pour ça que je disais qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités À quoi ça sert de bloquer Mais à quoi ça sert de bloquer un entrepôt Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de, de, de, de commerçants, euh, de salariés, d'artisans qui ont besoin de cette marchandise, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de vivre, eux aussi, eux aussi. Alors on se réjouit de bloquer, on se réjouit d'être là euh, collectivement. Mais on se réjouit de quoi de transférer même... la misère On se réjouit de transférer les souffrances On est content, nous, d'évacuer sa souffrance en les transférant sur les autres C'est mmh. de ça mille... dont on est content ouais, ils ont même mis le feu ce matin. Aux... Ils étaient là de 22h à 2h cette nuit, euh, les gilets jaunes, au... à l'entrepôt Step au Mans. Ils ont mis le feu devant les grilles. Ils ont, ils ont brûlé plein de poubelles. Bon, c'est un truc de fou. Mais, mais, mais c'est nous qui ferons souffrir. C'est nous qui souffrons, ben, les petits commerçants. Moi, je veux simplement travailler, Jean-Jacques. Je veux simplement travailler. Vous voulez vivre Vivre de votre je métier suis... Vivre de votre, de votre enthousiasme Vivre de, de, de votre engagement quotidien Mais je veux Vous simplement vous levez travailler, quotidiennement À quelle heure, vous, David À quelle heure À quelle heure quoi Vous vous levez quotidiennement À 3 heures du matin, vous êtes levé ce matin pour aller travailler Toutes les nuits, c'est 3 heures, et finit à 22 heures le soir. Moi, je ne demande que de travailler. Je ne demande pas grand-chose, je demande de travailler. Et je ne peux pas aujourd'hui. Je peux pas. Je vais perdre de l'argent. C'est ma société qui va, qui va en souffrir. Qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'ils cherchent Est-ce que les Gilets jaunes, et beaucoup, beaucoup, euh, se battent pour leur avenir Je le comprends tellement. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils veulent, là Est-ce ben qu'on oui. le sait Est-ce qu'on le sait maintenant je pose simplement la question, est-ce qu'on le sait